Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième jour de Booktube pour le troisième jour du confinement. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un livre que j'ai déjà présenté sur Instagram au mois de janvier, donc il n'y a pas très longtemps. Mais je me dis il y a des chefs-d'œuvre qui méritent euh, vraiment d'être valorisés et je me dis que bah, ça ne sera pas trop de vous en reparler à l'oral et puis ça me permettra aussi de vous présenter la maison d'édition euh, qui est géniale, euh, avec beaucoup de gens très très chouettes dedans en plus, donc euh, ça ne gâche rien. Ça s'appelle « Souviens-toi des monstres » de Jean-Luc André d'Achiano et c'est aux, aux éditions, aux Forges de Vulcain. Vous admirez la beauté du, du, enfin le, le, de la couverture qui est déjà très très belle. Et, euh, et en fait ce qui est chouette, c'est que les Forges de Vulcain, c'est euh, une, une maison d'édition qui a été créée en 2010 et ils publient un peu de tout, des livres, des essais, des livres numériques, des livres d'art euh, d'ici et d'ailleurs et ils ont choisi de se placer sous la figure de Vulcan, donc le dieu Vulcain. Et c'est hyper intéressant ce qu'ils disent sur leur site. En gros, enfin, allez voir hein, aux forges de Vulcan, euh, allez voir leur site, c'est vraiment, vraiment chouette. Ils ont un catalogue vraiment de qualité. Et ils disent que hein, Vulcain, c'est celui qui a forgé le bouclier de Mars, celui qui a forgé le trident de Neptune. Euh, et que dans l'Assemblée, ben, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus charismatique des dieux, c'est pas celui qu'on valorise le plus, mais du coup, c'est lui, grâce à lui, euh, que les autres ont, ont le moyen de leur puissance. Du coup, ça le rend nécessaire, c'est ce qui est le plus nécessaire. Je trouvais que c'était hyper chouette comme, euh, comme façon de, de voir les choses. Et alors, ça, ce livre-là, c'est euh, ce que je disais, ça a été un des plus difficiles pour moi à résumer. Et je pense que toute tentative de résumer en, en amoindrit le contenu, en vrai, parce qu'il enfin, y a tellement de choses, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable que c'est très très difficile à résumer, mais bon, je vais quand même tenter, et puis ça vous donnera peut-être envie de le lire. Euh, ça se passe dans une Italie fantastique, euh, sur une île, une île d'Aposta, où se tairent démons, sirènes, créatures sous-marines, enfin c'est un monde où il voilà, y, y a beaucoup de trucs, il y, y a des petits démons partout, il y a des créatures partout et des mythes aussi, des symboles, beaucoup. Et dans cette, sur cette île-là vont naître deux frères siamois qui s'appellent Raphaël et Gabriel, sous le regard horrifié de leur famille sans père. Ils ont plein de frères, une sœur, une grande sœur, et une mère qui va faire vœu d'abstinence après leur naissance. Quand le village a cours pour assister à cette naissance incroyable, euh, bah, ils pensent que c'est un malheur émanant du diable lui-même, et ils disent qu'il bah, faut, faut les tuer, quoi, il faut les assassiner. La seule qui va, qui va réussir à les protéger, c'est cette grande sœur, Sophia, qui va rester la figure maternelle aimante et qui va les aider à les construire, à les protéger tout le long du livre. Donc ils vont grandir dans cette famille, vont essayer de se construire dans cette famille donc, hyper hostile où les frères sont peu aimants et ils ne sont même pas désignés par leur patronyme au départ. Ils n'ont pas de patronyme, on le découvre au fur et à mesure du livre, comment ils s'appellent, mais au départ, euh, ils n'ont pas de prénom. Quoi. Et euh, bah voilà, la mère fait vœu d'abstinence euh, bah, à leur naissance et du coup ils n'ont pas de père, donc bon, c'est un peu, un peu compliqué. Heureusement, il y a Sophia, cette grande sœur qui va, qui va quand même les aider à vivre des bons moments. Et très vite, et grâce à elle d'ailleurs, ils vont se découvrir un pouvoir un peu particulier. C'est le pouvoir de leur chant. Quand ils chantent tous les deux, ils ont des harmonies qui maîtrisent, enfin euh, qui... Qui, qui appelle aux, aux, aux éléments de la terre, qui appelle à, à, aux créatures qu'on ne voit pas, aux créatures sous-marines, qui appelle à la beauté, enfin qui appelle au, au vent, à la tempête. Enfin, C'est un espèce de chant mystique ésotérique qui peut soit provoquer des miracles, soit euh, faire beaucoup de mal et provoquer des catastrophes. Donc bien évidemment, il y a un grand frère dans l'eau qui est particulièrement euh, cruel et qui fait office de leader de famille et qui va essayer de les exploiter au maximum. Quoi. Alors la force de ce roman, c'est que donc là, moi je vous dis, on part de ces, de ces deux, deux siamois. Mais, euh, on, donc ils vont évoluer, ils vont grandir, euh, ils vont quand même au bout d'un moment euh, trouver à avoir des interactions avec d'autres personnages qui sont euh, enfin, indescriptiblement incroyables. Il enfin, y a un, notamment un diable, un petit diablotin qui va vite arriver et qui est ultra sulfureux, qui, est, qui a un langage mais, mais vraiment euh, cru et qui est très très provocateur. Donc on, on se paye des barres de rire quand même, parce qu'il est assez drôle. Et, euh, et ça, ça aussi, vraiment, entre ces éléments de langage, c'est assez exigeant. Mais ça aussi, entre ce langage très très poétique, très euh, enfin, voilà, très, très bien écrit, quelque chose de, de très fort, euh, de très imagé. Et euh, ouais, cette prose, cette prose euh, hyper fascinante, quoi, vraiment hypnotique. Et euh, ce, ce, ce, ce langage un peu euh, sulfureux et hyper, hyper, euh, hyper cru. Donc c'est très très, très, très, très, très, très, très beau, c'est incroyable, j'ai vraiment du mal à trouver comment décrire ce, ce bouquin. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, vous allez entrer, à, plonger dedans, vraiment allez-y, c'est vraiment génial. Vous allez entrer dans un microcosme de symboles, de mythes, de fous, de créatures étranges. C'est un monde vraiment délirant euh, et déclinant aussi, obscur. Euh, il est très bien construit, c'est une fresque, c'est une fresque. Euh, les personnages dépeints sont... sont très complexes. Ils questionnent le bien, le mal, et la condition des hommes et la repentance. C'est ce que je disais. C'est très important dans le, dans le livre, je trouve. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que ça rapproche étrangement, alors si vous le lisez, vous n'avez peut-être pas trouvé, mais moi j'ai trouvé, ça rapproche étrangement ce monde d'une autre, par bien des aspects. C'est une très belle surprise pour moi, c'est vraiment le euh, la meilleure lecture, je l'ai lu en j'ai fini en début janvier donc moi je dis que c'est mon coup de cœur de 2019. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça euh, et moi quand je j'aime un bouquin euh, mes mes collègues peuvent le confirmer, je devais en parler pendant un an. Voilà. Donc euh, du coup, j'ai j'ai un peu je suis un petit peu euh, un petit peu monomaniaque mono mais euh, c'est vraiment chouette du coup, ça m'a permis à la fois de découvrir un auteur extraordinaire c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et je suis en train de lire, d'ailleurs merci David encore de me l'avoir fait parvenir, euh, celui-ci qui est sorti tout récemment et euh, qui est du même auteur, noir c'est une enquête policière euh, complètement barrée sur, euh, et fantastique aussi, autour du père Lachaise. Donc là j'en suis à la moitié, c'est génial, je vous ferai une chronique euh, aussi euh, incessamment. Donc je vous invite à aller voir cette maison d'édition, à aller voir cet auteur et... Euh, et à découvrir tout un, tout un microcosme de choses vraiment incroyables. Voilà. Donc j'espère que je vous aurais vraiment donné envie de le lire. Si vous voulez des précisions, parce que comme je vous dis c'est très difficile de, de, de le décrire, il y a tellement de choses, n'hésitez pas à, à me demander. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis bonne fin de journée, j'espère que vous tenez le coup, que tout le monde va bien, que vous trouvez des trucs à faire, et je vous dis à demain pour la prochaine. Voilà. Au revoir.